Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'origine de l'intelligence. Car d'où vient une intelligence élevée D'une part, certains chercheurs pensent que l'intelligence est un trait hérité des parents d'une personne. Les scientifiques qui étudient ce sujet ont généralement recours à l'étude de jumeaux pour déterminer l'héritabilité de l'intelligence. Par exemple, l'étude du Minnesota sur les jumeaux élevés séparément est l'une des études de jumeaux les plus connues. Dans cette étude, des chercheurs ont découvert que les vrais jumeaux élevés ensemble et les vrais jumeaux élevés séparément présente une corrélation plus élevée entre leurs tests de QI que les frères et sœurs ou les faux jumeaux élevés ensemble. Le résultat de cette étude révèle une composante génétique de l'intelligence. En même temps, d'autres psychologues pensent que l'intelligence est façonnée par l'environnement dans lequel l'enfant se développe. Si les parents fournissaient à leurs enfants des stimuli intellectuels même avant leur naissance, il est probable qu'ils absorberaient les bénéfices de cette stimulation et que cela se reflèterait dans les niveaux d'intelligence. En réalité, Certains aspects de chacune de ces idées sont probablement exacts. Une étude suggère que, bien que la génétique semble contrôler le niveau d'intelligence, les influences environnementales apportent à la fois la stabilité et le changement nécessaire pour déclencher la manifestation des capacités cognitives. Il existe certainement des comportements qui favorisent le développement de l'intelligence, mais la composante génétique d'une intelligence élevée ne doit cependant pas être ignorée. Néanmoins, comme pour tous les traits héréditaires, il n'est pas toujours possible d'isoler comment et quand une intelligence élevée est transmise à la génération suivante. Dans cette situation, la théorie de la gamme de réactions est une théorie selon laquelle chaque personne réagit à l'environnement d'une manière unique en fonction de sa constitution génétique. Selon cette idée, votre potentiel génétique est une quantité fixe, mais le fait que vous atteigniez votre plein potentiel intellectuel dépend de la stimulation environnementale que vous subissez, en particulier pendant l'enfance. Pensez à ce scénario. Un couple adopte un enfant dont le potentiel intellectuel génétique est moyen et il l'élève dans un environnement extrêmement stimulant. Que va-t-il arriver à cet enfant Eh bien, il est probable que l'environnement stimulant améliorera ses résultats intellectuels au cours de sa vie. Mais que se passe-t-il si cette expérience est inversée Si un enfant doté d'un bagage génétique extrêmement fort est placé dans un environnement qui ne le stimule pas, que se passe-t-il Eh bien, il est intéressant de noter que, selon une étude portant sur des personnes très douées, il a été constaté que les deux extrêmes de l'expérience optimale et pathologique sont tous deux représentés de manière disproportionnée dans les cas des personnes créatives. Toutefois, les personnes ayant connu un environnement familial favorable étaient plus susceptibles de se déclarer heureuses. Il semble donc que autant l'environnement que la génétique participent au développement de l'intelligence. Un autre défi pour déterminer les origines de l'intelligence est la nature déroutante de nos structures sociales humaines. Il est troublant de constater que certains groupes ethniques obtiennent de meilleurs résultats aux tests de QI que d'autres. Et il est probable que ces résultats n'ont pas grand chose à voir avec la qualité de l'intellect de chacun de ces groupes. Il en va de même pour les statuts socio-économiques. Les enfants qui vivent dans la pauvreté subissent un stress quotidien plus important que les enfants qui ne s'inquiètent pas des besoins fondamentaux que sont la sécurité, le logement et la nourriture. Ces inquiétudes peuvent avoir un effet négatif sur le fonctionnement et le développement du cerveau et entraîner une baisse du QI. À ce sujet, Mark Kishimaya et ses collègues ont déterminé que les enfants vivant dans la pauvreté présentaient un fonctionnement cérébral préfrontal réduit comparable à celui des enfants présentant des lésions du cortex préfrontal latéral. Le débat sur les fondements et les influences de l'intelligence a explosé en 1969, lorsqu'un psychologue de l'éducation nommé Arthur Jensen a publié l'article « How much can we boost IQ and achievement » dans une revue de Harvard. Jensen fit passer des tests de QI à différents groupes d'étudiants et ces résultats l'ont amené à la conclusion que le QI est déterminé par la génétique. Il affirma également que l'intelligence était composée de deux types d'attitudes, le niveau 1 et le niveau 2. Dans sa théorie, le niveau 1 est responsable de la mémorisation par cœur, tandis que le niveau 2 est responsable des capacités conceptuelles et analytiques. D'après ses conclusions, le niveau 1 est resté constant au sein de l'espace humaine. Le niveau 2, cependant, présentait des différences entre les groupes ethniques. Et la conclusion la plus controversée de Jensen et que l'intelligence de niveau 2 est prédominante chez les Asiatiques, puis chez les Blancs, puis chez les Noirs. Cette conclusion, qui peut paraître un peu choquante, a été dénoncée par Robert Williams, qui a été parmi les premiers à dénoncer le biais racial dans les résultats de Jensen. Cependant, les idées de Jensen ne sont pas isolées. Elles représentent plutôt un des nombreux exemples de psychologues affirmant des différences raciales dans le QI et les capacités cognitives. En fait, en 2005, Rushton et Jensen on passait en revue trois décennies de recherches sur la relation entre la race et les capacités cognitives. La croyance de Jensen en la nature héréditaire de l'intelligence et la validité du test de QI comme mesure la plus fidèle de l'intelligence sont au cœur de ses conclusions. Toutefois, si vous pensez que l'intelligence ne se limite pas au niveau 1 et 2, ou que les tests de QI ne tiennent pas compte des différences socio-économiques et culturelles entre les personnes, vous pouvez peut-être rejeter les conclusions de Jensen, qui ne sont qu'une petite fenêtre sur le paysage complexe et varié de l'intelligence humaine.